Bonjour, je m'appelle Martin Gué. Ça fait 29 ans que je travaille pour l'entreprise. Et puis ça, c'est ça, ça suite au, euh, au nouveau changement qui s'en vient. C'est sûr que pour moi. C'est euh, quelque chose de spécial, parce que euh, j'ai été éduqué à, à la fameuse hiérarchie d'un président, après ça, des, des, des, des directeurs de production, des chefs d'équipe. J'ai été moi-même dans la direction pendant quelques années. J'ai été chef d'équipe, j'ai été responsable, j'ai été directeur de production pendant plus qu'un an, un an et demi, je dirais. Donc là, c'est tout un changement pour moi, mais sauf que je trouve que oui, c'est sûr, comme tu nous avais expliqué, il faut se donner du temps, voire même des années. Mais c'est sûr que moi, de, de ce changement-là, je vois ça positivement. C'est un, un grand pas que mon, que mon président a fait, de nous faire confiance. C'est basé beaucoup sur la confiance. Et puis moi, dans, de, dans ces affaires-là, j'embarque à 100%. Même si au début, euh, ça, ça paraît gros. Ça paraît, tu sais, on, on mais c'est ça, il faut faire confiance. Et oui, effectivement, euh, depuis qu'on a commencé, ben, je, je vois, je vois des bonnes choses. C'est sûr que là, on, on est, on, on voit que le travail d'équipe est encore plus important. Je parle dans, dans mon département ici, on a, on, se, les, on est cinq, six de jours, et puis on se parle, on se parle, on se consulte plus qu'avant. Avant ça, c'était le chef d'équipe qui dirigeait, tandis que là, souvent, dans la journée. Pendant peut-être une couple de fois par jour, on peut se faire un petit meeting pour faire euh, pour voir ce qu'on est rendu, si on peut s'entraider, il y a plus de communication. Puis ce changement-là, moi c'est ça. Il faut que la communication se fasse, parce que sinon, si personne se, se parle entre les membres de l'équipe et de l'entreprise, mais surtout par département, ben je pense que ça va prendre encore plus de temps. Mais l'entraide, le, la communication est très importante. Puis, je pense que c'est bien parti. Est-ce qu'il y a eu des changements importants euh, qui se sont mis en place depuis que dans euh, bah, les façons de faire ou des décisions qui ont été prises? Euh, oui. Ici, si je dans, dans le département, que je suis plus impliqué ici, tu vois, euh, on, a, on a fait l'achat d'outils pour euh, les presse -pilleuses. Sur certaines presse on a fait l'achat d'outils. Donc, avant ça, c'était le, le représentant, euh, le, le vendeur, l'acheteur, excuse. Qui faisait venir le, le, le vendeur de notre compagnie pour venir nous expliquer. Tandis que là, on s'est réunis, on a pris les, les catalogues, on est allé sur Internet, on a, on a tout déterminé les outils. On a, si on a fait toutes ces démarches-là, on a même rencontré le, le, le vendeur de la compagnie qui vend les outils sans nos patrons. Fait que ça, tu vois, c'est tout un changement. C'est un, un premier changement qu'on qu a fait ici. D'abord, comme moi, comme je te disais tantôt, 29 ans, qu'on n'avait pas le droit, là. Ben pas le droit parce que, comme on dit, toutes les compagnies, en principe, marchent comme ça. Fait que ça, c'est un, un changement que, que, que j'ai pu voir, là.